Oh Wow wow wow Je t'en mon tibia Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on est à Rennes et on va organiser une petite jam, genre un petit rassemblement, ce sera l'occasion de bouger avec vous, de vous rencontrer. Et demain on repart en voyage du coup direction l'Italie, donc c'est pour ça qu'on crée cette petite jam pour tous vous rencontrer avant de partir. Là les gars ils sont déjà en place à chaque quartier, on va aller les rejoindre tout de suite. Bonjour et bienvenue à la Wizzy Jam de 2022, merci à tous d'être venus, ça fait vraiment plaisir de vous voir, passer un magnifique moment et puis euh, c'est un pur plaisir d'être ici avec vous il euh, y a trop de monde à cette ça devient une cabine d'CH c'est incroyable tu peux t'enfermer hein, si tu veux comme tu veux <rire> t'es content ouais. <rire> oh, 3 essais, ce sera un autre jour. C'est une fois, j'aime beaucoup un beau soleil comme ça. Ah, C'est quoi qui a tapé Viens, mon coude. Ah, ton coude. Ouais, Mec. Allez, on on coup très lourd. En tout cas, il a encore envie de faire un corps press. C'est terrible, il est, je crois qu'il est fan, il commence à faire des prêtres qui sont vraiment, vraiment pas mal. Là, il veut passer entre les deux murs là, là. C'est ça qui fait bader. Et surtout que là, il y a du monde à regarder. Quoi. Il n'y a pas de raison. Je ne pas du tout en plus. T'as encore de la marge Non mais c'est sûr allez. Allez, allez, allez En vrai il me fume à chaque fois Choukai, c'est prêt Il regarde pas et d'un coup il y va se trouver. Allez Ah non, je C'est bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est C'est Oh, magnifique. oh la si. Je demande à tout le monde votre attention s'il vous plaît. Nous allons décaler de spot. On va aller au square à l'enfergeant. Celui qui fait, fait maintenant un square full, il monte dans le van. Ah c'est génial, on est tellement dans le métro là. T'as <rire> faites le plus d'acro possible ouais, ouais, ouais, avant que ça se fasse. Ouais. Allez, allez, allez. <rire> le plus d'acro possible les gars. Allez, allez, allez. <rire> ouais. <rire> ouais. <rire> ouais. En fait c'est une épreuve de fort royal le premier, il fallait rentrer au bout de <rire> part en course en départ oh, du crown départemental c'était tellement drôle stop stop oh, bah, là on est tous chauds, là ça va péter là au square à l'infergeant, enfin un spot mythique Et là il y a tout mmh. le monde en train de frais, en train de trouver des petits challenges pour voir ce que ça donne là il y a le side press en partant de, du mur là on va essayer tous le stick on va voir euh, ce que ça va là il y a plein de challengers ça, ça se passe là bas là. Allez. allez la queue le c'est parti side press C'est prêt sucré salé. Ah, Louis, ça fait combien ce, le de presse là, là il fait 11. 11. Ouais. Montre-nous comment tu l'as en routine. Ok. Il fait 11, il arrive et il repop après. En fait, je pense, je pense que c'est de l'insolence un peu. J'adore les presses yes, Allez Allez oh, C'est mon gars c'était chaud On a mort de vitesse et bien visé sur la petite marche. C'est petit. Mais ça peut le faire. Oh, ça oh. oh. oh. Bah au moins je suis heureux de l'avoir eu en vidéo. Ouais, <rire> je voulais faire quoi Je voulais faire un 3-6. Euh, ah, ah ouais euh, Ouais j'ai fait exprès pour la cam. <rire> oh Ah oui désolé tu vois. En plus, j'ai peur qu'il y en a un qui fasse ça, qui tombe et qui nique tous les rosiers. et Moi, derrière, je me fais des tu Ok. Ça marche. Vas-y, bah ça marche. Bon là, y un mec qui est pas content, mais comme Paco, il a toujours pas réussi. Il va essayer de le faire une dernière fois. On va pas l'emmerder plus que ça, mais au moins, il va l'avoir. Yes. Bien me mets à la cette job là par cacahuète, cacahuète, cacahuète, cacahuète. est pas en cacahuète, il y a tous les sports, il y a le parcours, la trottinette, il y a le skate. Wouah, wow wow wow wow wow wow, ça a tapé! Ouais, ça a tapé. Eh ben, il semble être hein. wow Explique-nous un peu comment <rire> c'est complexe. C'est <rire> -ce -ce -ce -ce une accro complexe, je l'ai même pas, mais je vais vous expliquer. Il faut monter! Il faut monter déjà, il faut avoir de la force dans les poignets. Ils sont envoyés, t'as poussé En fait, tu fais une vague, je crois, je suis pas sûr. Tu fais, tu fais une vague et après, tu pousses avec tes mains. Moi, cette accro, c'est la pierre. Est, elle me terrifie. Waouh, bah là, c'est un peu bas quand même, non? Attends, tu sens là? Ouais. Ça tourne. Ça tourne là? Ouais. Waouh. Regarde. Ouais, ouais, ouais, ouais, ok, ok. Pourquoi pas? Je, je, je... Ok, Wado va faire une daguerre. 180, 150 euros. C'est juste pour les chevilles au cas où. <rire> Ça va rien changer du tout. <rire> On se rend compte qu'une feuille c'est pas assez solide pour combler des trous. Ridiculous. Oh oui! C'est il a Allez, Bon là on est de retour euh, sur le spot à place Hoche Il y a deux grands murs euh, Louis il était déjà venu pour euh, faire le chat presse et il l'avait éclaté Et là il a un nouveau projet c'est de le faire un double chat avec Romain Voilà on fait des prêts avec Romain Mais en vrai je crois que je vais l'envoyer bientôt <rire> En vrai il n'y a plus qu'à l'envoyer quoi Le mur il est méga haut Ça va passer, commence à rentrer dedans là Surtout c'est une entrée de parking, il y a des voitures partout Place Hoche, il y a du monde partout. Là, je commence à avoir des œillères, là, je suis vraiment focus. Oh, ok. Ah, ce ah, cerveau de merde. Il prend tellement de vitesse que j'ai du mal à le suivre. C'est abusé. La config du mur fait qu'on ne peut pas vraiment faire de prep. Et il y a les caches sur un saut comme ça, bah, c'est ça le plus compliqué. C'est. L'impression hein, si vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. et même pas ce que vous voulez faire d'ailleurs. Oui. Il faut qu'il fasse au moment où il le ça. Ah mais oui, mais là il le sent justement. Il faut aller le chercher. Ouais. Allez gros, c'est le moment. Deux gris Oh, il oh, hey, hey, hey, est Je sens plus mon tibia. Oh, oh. oh c'est fou Romain, il l'a envoyé. Il a tapé ses tibias, mais il est passé. Allez, Maintenant, c'est à Louis. Là, il est pas assez propre. Allez, allez, allez, allez oh en fait, le mur il m'envoie que vers ouais, le bas. C'est un, un malade! C'est un malade! Tu veux venir droit? Non, il est, est pas propre! Il faut il ah ouais. Mais il a fait déjà deux, vous étiez où? Mais on était pas là! Des emplettes à supérer ou quoi? Il l'a en routine Il l'a fait 3 fois Eh 3 <rire> euh, fois c'est pas possible Eh hey, je le refais refais pas Eh <rire> <rire> <rire> c'est de la triche, de la triche. Pas, en fait, Il que... l'a fait 3 fois trois Il fois c'est pas Il veut le refaire 4 fois Eh hey, il, il veut le refaire C'est un malade ouais. mon Ouais Moi je suis sur le cul un peu C'est 4 fois 4 fois c'est pas humain C'est les c'est un zinzin Il veut le refaire encore Il refait Mais celui-là il est trop Oui, je comprend pas On comprend pas pourquoi il veut le refaire Il est pas clean en vrai la succès Trois sur Comment je pourrais le faire mieux C'est fou Vous nous montrez ou pas <rire> ah, Yes, it is superbe, <rire> superbe. Super. Merci Merci putain Ah, j'adore celui oh, le dernier, je donne tout, s'il est moins bien, tant pis. Mais la jam, en vrai, c'est une folie, là On va en faire plus souvent, vu que ça lance des dingueries. Hein. Vraiment, l'énergie que ça donne wow. Ok, vous êtes prêts 4 hey, fois, fois, fois! Ça fait comment s'envoler? Ça fait plaisir en vrai! C'est vrai que je l'ai fait 4 fois! C'est surhumain! Pourtant, c'est un de me mes plus gros, mais je l'ai fait 4 fois! Attends, mec! Il quelqu'un qui se <rire> dit! Vous voulez faire Après, une photo ensemble? 4! Ouais! <rire> C'est énorme. Et Un petit message pour la jeunesse là. Pour la jeunesse. Pour voilà. la jeunesse. jeunesse. Vous êtes extraordinaire. continuez comme ça. <rire> Impressionnant. Et toi putain mais, une belle vie Attends, à Wissigand. T'inquiète ça. Let's go allez. j'appelle les bon comme ça on va Putain j'étais oh rien à de, de, de me faire recoudre là Mais bien sûr ça oui, si, Quand si, c'est si. blanc besoin de t es t es blanc, te faire Bien joué Tu veux du désinfectant ou en main Oh bah non là je vais aller me faire recoudre Ah oh, oh. putain tu, tu crois. Voilà, oh. Bah là, euh... Ah. ouais. euh J'ai un parent. Elle Tu vas le blesser là Hop là Hop là Hé, je suis canne. Nous y sommes Nous y voilà Les jeunes gens C'était un pur plaisir C'est la fin de la Wheezy Jam Et où est-ce qu'on est Surprise surprise Urgence Allez venez je vous emmène alors, ah ce genre de petit pépé. Là, c'est une nouvelle journée qui commence et on s'est préparé pour partir en Italie. Donc là, on vient de nettoyer le van. On a aménagé dans le van des nouveaux emplacements. Genre ici, on a mis des cales en bois pour mettre les tables. Parce qu'avant, en fait, on les mettait à côté des sacs et bref, c'était Bagdad. Et là, on a mis un truc pour les épices. Tellement d'épices, frérot. Il y en a, je connais même pas. On part en Italie tellement fort là. On va quitter ce temps breton un peu éclaté et on va essayer d'aller chercher un peu de soleil. Je crois qu'on en a tous besoin. Ça va être fou. Direction l'Italie pour un mois. Ça le va soleil, le sud. Sacré départ Il n'y a plus de corde à sauter, c'est terminé. <rire> plus sur ce parking. Vas-y Louis, Louis. Louis, explique. Bah, j'étais en train de faire de la corde à sauter tranquille parce qu'on attendait Flo là, avant de partir. Et bah du coup, j'étais devant le van. Je faisais un peu de corde tranquille. Et là, d'un coup, il y a un gros BOOM et là, je me retourne. Et il bah, y a une voiture qui a une vitre éclatée. Et en fait, genre je pensais même pas que c'était possible, mais il y avait un petit caillou par terre. Et d'accord, elle a dû prendre le caillou et l'envoyer, mais à une vitesse à bah, Paul en vrai, Parce que ça a bien défoncé le parvis. Parce que c'était pas un petit impact, il est vraiment explosé quoi. Wow, ça va être complexe. C'est un sacré départ. Il <rire> n'y <rire> a rien qui va. Rien qui le va. temps il est même pas avec nous. Mais ça va le faire. Hein. On va réussir à partir. Ah, C'est un délire. On avait hâte de partir et au final ça se retarde petit à petit, c'est terrible. Oh là là, plaisir. Wow, wow, wow, wow. Il y a des bourreons encore. Ouais, un petit caillou qui a voltigé dans la vidéo. C'est un petit caillou qui un petit truc comme ça parce que... Ouais, ça va partir un peu, c'est sûr. Oh là là là Ah, ah oui il est vraiment bien cassé. C'est terrible. Ça fait de la peine. Ouais, c'est ouais. chaud. Vous voulez de l'aide Vous voulez un peu d'aide Oui. Allez. Vas-y, j'essaie de le tenir en même temps. Vas-y. Vas-y, ferme. En attendant la pluie. Je remplis le constat. Ah, je remplis le constat, c'est terrible. Témoin. Il a pas touché un stylo depuis 4 ans là. Bonne soirée. Bonne soirée, désolé encore. Bonne soirée. J'étais pas prêt. C'est le pur départ, ouais. Le mec il fait de la peine, en vrai. Ah c'est chouette. Mais bon, il allait. Heureusement que c'était un mec cool. Ça va, Loïc Du coup, ça se passe comment Bon, j'en rien. C'est une carte qui est tout tranquille. Je préfère que ça soit arrivé à une quête. Oui la petite vite, mais c'est pas, pas, pas grave on va en Italie quand même ça part mal <rire> mais on se Mec, c'est terrible il pleut ah ouais. il fait froid c'est l'hiver on se barre dans vraiment, on va vraiment chercher oui. le soleil Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo nous ça nous a régalé de faire une petite jam, d'organiser tout ça, de bouger avec vous et de vous rencontrer notre nouvelle collègue de pull est dispo maintenant c'est une édition limitée du coup dépêchez-vous d'aller dans la description de cette vidéo sur le site on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Nous, on est direction l'Italie. Du coup, ça va canarder sur YouTube et sur Insta. Ciao